Troisième partie, à présent qu'on a parlé des antiques qui vont communément attaquer la zététique en cherchant à la rejeter ou la décrédibiliser dans sa globalité, on va parler de l'autre versant de la carénosphère qui l'attaque depuis des années, les archis. En l'occurrence, on parle donc des archisettes, qui est un terme que j'ai formulé pour les désigner et dont ils ne se revendiquent pas eux-mêmes, et qui désigne la prétention des concernés à être plus zététiciens que les zététiciens, ou plus sceptiques que les sceptiques. En bref, il s'agit cette fois non pas de revendiquer une abolition de la zététique, mais sa reddition. Ceux qui recourent à cette stratégie-là vont adopter la posture de se prétendre plus compétents, mieux informés, plus rationnels que les zététiciens, qui sont souvent, dans un même temps, réduits à une caricature de snobs hautains et méprisants, du genre qui méprisent les sciences sociales. Il va s'agir pour cela, en résumé, de se prétendre sceptiques du scepticisme, histoire de bien souligner qu'ils ne sont pas les ennemis du scepticisme, mais à l'inverse, les seuls légitimes à s'en réclamer, puisqu'ils sont tellement sceptiques qu'ils scepticisent tout le scepticisme. Alors que ces prétendus zététiciens problématiques que tout le monde prend pour les rois de la zététique sur un malentendu, ils sont même pas capables d'accepter la critique et se remettre en question. Franchement, ils sont trop nuls, quoi. Ça peut éventuellement faire illusion auprès de certains néophytes qui, ne comprenant rien au scepticisme, peuvent se laisser prendre au piège par l'idée qu'être sceptique du scepticisme, ça ferait de quelqu'un une sorte de super saiyan de la zététique. Genre qui tire des lasers par les yeux et tout. Mais en réalité, cette rhétorique n'a absolument rien de nouvelle ni même d'exclusive à cette carénosphère. C'est exactement la même rhétorique foireuse qu'on observe chez les religieux qui se prétendent plus scientifiques que les scientifiques, parfois de manière grossière et risible comme avec les fameuses preuves scientifiques du Coran, parfois de manière plus élaborée comme les innombrables ouvrages sur les prétendues preuves scientifiques de l'existence de Dieu qu'on scoltine aussi régulièrement qu'une grippe saisonnière, et parfois de manière plus insidieuse et calculée, au travers de thèses pseudo-scientifiques employées comme cheval de Troie, qui servent à donner l'illusion d'une légitimité scientifique par laquelle ils espèrent réinjecter des croyances religieuses dans les sphères académiques et intellectuelles, ou du moins parvenir à tromper le grand public sur leur légitimité rationnelle. On pourrait citer pléthore d'exemples, mais le plus explicite de cette manœuvre est sans doute celui de l'intelligent design, qui a heureusement beaucoup moins pris en Europe qu'aux états unis au lieu de s'opposer bêtement au consensus scientifique en rejetant intégralement la théorie de l'évolution pour promouvoir le créationnisme, ce qui en 2022 a pas mal tendance à vous situer aux côtés des platistes en termes de légitimité rationnelle, il s'agit de placer une Indiana Jones en substituant à la théorie de l'évolution ce qu'on pourrait appeler une théorie d'évolution de, de Wish, qui consiste à dire en gros, alors oui, il y a bien de l'évolution des espèces, mais la théorie de l'évolution actuelle échoue à expliquer ce détail insignifiant auquel je fais semblant de ne pas comprendre en quoi il ne l'invalide en rien, donc il faut forcément supposer l'intervention d'une intelligence créatrice. Intelligence créatrice qui se trouve toujours être pile le dieu de sa religion, mais ça, évidemment, ça vient plus tard. Parce que le but de la manœuvre est justement de dévêtir la thèse de toute implication superstitieuse trop flagrante, pour lui donner l'allure d'une thèse scientifique raisonnable, puis exercer un lobbyisme incessant pour qu'elle soit considérée avec la même légitimité que la théorie de l'évolution. Comme si la science était une affaire de poétique et qu'avec suffisamment de pression de l'opinion, on pouvait renverser un consensus scientifique. Ça c'est le fameux « Teach the controversy » par lequel les évangélistes américains ont tenté de faire enseigner leurs foutaise à l'école en prétendant qu'elles étaient rationnellement à égalité avec la théorie de l'évolution et une fois le doute suffisamment instauré dans les esprits à ce sujet, activer le cheval de Troie en balançant leur rhétorique habituelle pour expliquer que cette intelligence créatrice, ben bah en fait c'est pile le dieu de leur religion, décidément quelle coïncidence. Cette usurpation des sciences, c'est donc une technique de manipulation bien rodée, et elle repose en grande partie sur du relativisme, rhétorique qui consiste à flouter des distinctions et semer le doute de sorte à prétendre que deux thèses contradictoires se vaudraient, alors qu'en réalité l'une est soutenue par une montagne de preuves, tandis que l'autre est un pur ramassis de conneries. C'est d'ailleurs une rhétorique commune entre les négationnistes et les usurpateurs scientifiques, donc entre les anti et les archis. Bien qu'ils semblent en contradiction sur la légitimité de la science, que les uns rejettent et les autres usurpent, ils sont en fait d'accord sur l'idée que la science et la croyance seraient épistémologiquement équivalentes. Simplement les premiers le soutiennent en décrédibilisant la science comme quoi ce serait juste une croyance comme une autre, donc en rabaissant la science au niveau de leur croyance, et les seconds la soutiennent en usurpant sa légitimité, donc en prétendant que leur croyance s'élèverait au même niveau de légitimité que la science. Mais il y a un autre levier de manipulation qui est omniprésent dans cette rhétorique et qui va davantage nous intéresser ici, c'est celui de l'hyperscepticisme, aussi appelé méthode hypercritique, qui est de très loin l'outil préféré des usurpateurs du rationalisme pour se prétendre plus sceptique que les sceptiques. C'est une rhétorique qui consiste ni plus ni moins qu'à tenter de placer un uno-reverse au sceptique, en se déclarant sceptique du scepticisme, et utiliser ce prétexte pour adresser un millefeuille argumentatif de critique bancale envers le discours des éthéticiens sceptiques ou même scientifiques. Un parfait exemple de cette rhétorique à l'œuvre, c'est son emploi par les climato-négationnistes. Alors évidemment, on ne parle pas des négationnistes purs, ceux qui vont par exemple vous dire que le changement climatique n'existe pas parce que la science ne vaut rien et Dieu a créé les humains pour qu'on exploite les ressources sans limite comme des gros porcs nombrilistes mais de ceux qui se revendiquent justement climato-sceptiques, à qui je refuse volontairement ce terme, et qui vont prétendre avoir une meilleure compréhension du climat que les climatologues eux-mêmes. Ceux-là donc ne vont pas s'attarder à décrédibiliser la science et le scepticisme, ils vont à l'inverse les usurper. Ce qu'ils vont décrédibiliser, c'est les consensus issus de la science, dont ils vont prétendre qu'ils ne seraient pas assez, ou pas réellement, scientifiques. Et pour ça, ils vont donc prétendre être plus scientifiques que les scientifiques, la preuve, ils sont tellement sceptiques de tout qu'ils sont même sceptiques du consensus scientifique sur le changement climatique. Tu la sens, ma grosse zététique Et Évidemment, c'est précisément là que se situe la supercherie, parce que le scepticisme, c'est pas du nihilisme. Ça consiste pas à prétendre que rien n'est vrai, rien n'a de sens, aucune connaissance n'est crédible, tout se vaut, il faut douter de tout. Ou alors si, en fait. Ça, ce serait bien du scepticisme, mais du scepticisme philosophique, qui est une école de pensée de l'Antiquité à qui on doit le célèbre argument solipsiste, selon lequel aussi bien la réalité elle-même n'est pas réelle, donc toutes les hypothèses sur le réel se valent. On notera en passant le lien étroit avec le relativisme dont je parlais juste avant. Rien n'est important, tout se vaut, à quoi bon se prendre la tête sur la vérité, autant juste croire ce qui nous plaît, c'est plus simple. Je vais pas m'attarder sur ce courant-là, je l'avais déjà abordé dans ma vidéo sur la preuve de l'inexistence de Dieu, pour ceux que ça intéresse, mais retenons que ce qu'on appelle le scepticisme ici, ça a rien à voir avec ce scepticisme antique qui en est une vraie caricature. Lorsqu'on parle de scepticisme en science ou dans le milieu de la zététique, on parle de scepticisme méthodologique, qui consiste non pas à ne jamais rien croire, comme le prétendent certains, mais simplement à ne pas croire en l'absence de preuves valides et suffisantes, ce qui est totalement différent de ne pas croire tout court. En bref, il s'agit de faire du scepticisme sa position par défaut. Quelqu'un affirme un truc étonnant, je n'ai aucune preuve de la véracité de cette affirmation, je m'abstiens de la croire jusqu'à ce que ces preuves soient apportées. Ce qui implique donc effectivement de rejeter quantité de croyances et affirmations qui circulent dans la sphère publique, comme les religions, la divination, les pseudosciences ou toutes sortes de superstitions. C'est pour ça que les tenants de ces affirmations voient souvent les sceptiques comme des gens qui ne croient en rien. C'est le cliché habituel du scepticisme que diffusent ceux qui ont tout à gagner à le décrédibiliser. Mais en réalité, le scepticisme implique surtout de réviser sa position et accepter la validité d'une affirmation une fois que la charge de sa preuve est remplie. Donc il ne s'agit pas de ne rien croire, au contraire, un sceptique croit plein de choses, seulement il croit uniquement des choses qui sont prouvées comme vraies, ou en tout cas il aspire à ça. Si vous affirmez par exemple que vous savez jongler avec 18 balles, la différence entre un sceptique et un crédule, c'est que le crédule va vous dire wow, « waouh, trop fort en vous croyant sur parole, alors que le sceptique va vous dire « Ah ouais, fais voir !» et ne pas vous croire si vous refusez de le démontrer parce que « Merde, c'est con Vous avez oublié vos balles dans votre autre pantalon et « Ah ouais, mais non, mais celles que lui là, c'est pas les bonnes balles !» Oui, ok, c'est des balles de jonglage professionnelles, mais elles sont synthétiques, alors que vous, vous jonglez seulement avec des balles en coton naturel, c'est pour ça. Jusque là, on est bien d'accord qu'entre les deux, celui qui refuse de vous croire sur parole est le plus rationnel. Mais imaginons que vous savez effectivement jongler à 18 balles, et que vous avez justement le bon pantalon avec vos balles dedans. Vos balles de jonglage. Bref, vous vous mettez à jongler à 18 balles devant lui, pour le lui prouver, et c'est tellement classe que vous concluez en dropant un micro, en marchant au ralenti avec une explosion dans le dos. Et là, le type il vous sort, ah euh, ouais, euh, mais non, mais parce que en fait t'as utilisé un effet de miroir, même que David Copperfield il fait ça aussi dans ses spectacles, et d'ailleurs juste à côté de toi il y a un mur qui pourrait très bien servir à dissimuler des trucs pour faire illusion, comme par hasard, euh, donc c'est pas une preuve, moi je te crois toujours pas. Et bah ben ça, c'est la différence entre un sceptique et un hyper sceptique. Un sceptique, il refusera certes par défaut de vous croire en l'absence de preuves, mais par contre, si vous êtes en mesure de prouver votre affirmation avec un niveau d'exigence proportionnel à la dinguerie que vous affirmez, là, il acceptera de vous croire. Parce que c'est ça le scepticisme méthodologique, ne pas croire en l'absence de preuves, mais donc par définition, accepter de croire en présence de preuves. En fait, c'est même pas vraiment une question de croire, plutôt d'être convaincu, parce qu'à partir du moment où il y a des preuves solides, ça relève déjà plus de la croyance, mais plutôt de la connaissance quelqu'un qui continue de rejeter une affirmation après qu'elle ait été démontrée par des preuves suffisantes, ça n'est pas un sceptique, c'est un manipulateur. C'est exactement la rhétorique employée par les climato-négationnistes. Alors que la quasi-totalité des études fiables publiées sur le sujet conclut à la réalité d'un changement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'on parle limite même plus d'un consensus scientifique, mais carrément d'une unanimité scientifique tellement ça a attesté comme phénomène, ceux-là vont prétendre être plus sceptiques que les sceptiques en se déclarant sceptiques d'un consensus scientifique, qui, rappelons-le, n'est rien de moins que la forme de certitude la plus élevée qui soit accessible à l'espèce humaine. Ce qui implique par définition qu'il n'existe pas de forme de connaissance plus sûre que celle-là, et les types viennent quand même vous expliquer que leur article de blog serait plus fiable. Ils essayent d'usurper l'autorité et la crédibilité des sciences en se faisant passer pour plus scientifiques que la science elle-même. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'il serait interdit de contredire ou questionner un consensus scientifique. Au contraire, c'est même encouragé en science. C'est comme ça qu'on attrape des prix Nobel. Seulement pour le faire, il faut employer une méthode au moins aussi fiable que celle par laquelle on était parvenu à ce consensus. On remet pas en cause un tel niveau de certitude avec une méthode bancale ou sur la base de détails dérisoires. Or c'est précisément ça la méthode typiquement employée par les hypersceptiques pour tenter de faire illusion. Chercher le moindre détail sur lequel pinailler pour ensuite prétendre que la supposée incohérence, qui relève en réalité surtout de sa propre ignorance, suffirait à invalider l'ensemble du propos, indépendamment de la montagne de preuves sur laquelle il peut reposer par ailleurs. Un bon exemple de ça que j'aime beaucoup parce qu'il me fait marrer, c'est celui de la crevette d'Indonésie. Parce qu'en gros, c'est une espèce de crevette dont on a découvert assez récemment qu'elle a des spécificités assez étonnantes, comme un sens de la vision des couleurs remarquablement précis. Et les biologistes marins qui ont fait cette observation ont précisé dans leur publication qu'en l'état de nos connaissances, l'émergence évolutive de cette particularité était mal comprise. Notez bien que c'est absolument banal comme précision. La faune marine nous est encore très largement inconnue du fait que leur observation et leur étude est immensément plus compliquée que pour les espèces terrestres, ne serait-ce que parce qu'on a quand même vachement de mal à respirer sous l'eau, donc forcément il y a un paquet de trucs là-dessous qu'on connaît pas encore et qu'on comprend pas toujours bien comment ça s'articule avec le reste du bousin. Donc le fait de découvrir une particularité inattendue comme celle-là, ça a absolument rien de bouleversant, c'est juste le genre de surprise qui fascine les passionnés de faune marine. Et puisqu'on vient de découvrir cette particularité, le fait de ne pas encore savoir expliquer son évolution n'est absolument pas remarquable, c'est limite une évidence. Sauf que cette publication est tombée dans les mains des partisans de l'intelligent design qui ont vu une parfaite opportunité de faire de l'hyper scepticisme. et soudainement, la phrase « on comprend mal les facteurs évolutifs à l'œuvre dans l'émergence de cette singularité » est devenue un aveu formel qui consiste à dire notre darwinisme est incapable d'expliquer ce phénomène absolument incroyable qui dépasse l'entendement. C'est bien la preuve que notre science est en fait aussi stupide que votre religion. Et ça c'est donc le procédé type de l'hypercepticisme. Partir d'un détail insignifiant, qui parfois est purement fictif, parfois résulte juste de l'ignorance ou d'une incompréhension du concerné, et qui parfois encore est réel, mais systématiquement monté en épingle pour lui donner des proportions à même de justifier qu'on rejette l'intégralité d'un discours en conséquence. Un peu, par exemple, comme saisir l'excuse d'une blague de 15 secondes avec une camisole dans un spectacle, la présenter comme une sorte d'agression psychophobe révélatrice d'un fascisme latent de la zététique en général, et utiliser ça comme prétexte à exhiber au pilori tous les zététiciens qui nous dérangent et qu'on aimerait bien décapiter. Mais toute ressemblance avec des faits réels serait fortuite et involontaire. Et donc cet hyper-scepticisme, il n'a rien de nouveau ni de bien original. C'est la rhétorique habituelle employée aussi bien par les religieux que les complotistes pour attaquer la science et le scepticisme depuis toujours. Elle a simplement été transposée à la zététique, consécutivement à l'expansion du mouvement de ces dernières années, et ça n'a finalement pas grand chose d'étonnant. En fait, cette transposition était aussi prédictible qu'inévitable, parce que comme on l'a déjà constaté suite au succès évident des sciences depuis l'émergence de la méthode scientifique, toutes les idéologies qui se retrouvent soudainement relayées au rang de superstition archaïque ont des incentives considérables à usurper la légitimité de la science et du scepticisme pour assurer leur propre survie. Ça n'est à mon avis pas une coïncidence si le fameux drama du REC auquel j'avais répondu précédemment fait suite à une véritable performance. Plus de 1400 personnes et pas moins de 90 intervenants réunis autour du sujet du scepticisme et de la zététique, chose qui aurait été impensable il y a à peine deux ou trois ans quand la zététique était encore globalement considérée comme un délire marginal de nerds. Le succès du REC est une démonstration de force pour la zététique, et c'est précisément ce qui agace cette carénosphère et qui a motivé le drama qui l'a suivi. Ce succès déplaît fortement à ceux qui considèrent qu'il leur était dû à eux, les vrais sceptiques qui sont sceptiques du scepticisme, et non pas à tous ces porte-parole autoproclamés qui étaient présents sur scène au REC. C'est cette rancœur, et non pas une prétendue psychophobie qui n'a joué que le rôle de prétexte, qui a motivé une réaction aussi démesurée de leur part à une simple blague, quand bien même cette blague aurait été indiscutablement psychophobe et de mauvais goût, ça aurait sans doute froissé du monde, certains s'en seraient plaints, sans doute on aurait questionné le fait que son auteur ait été convié comme intervenant à l'événement ou que personne n'ait revu son script avant, mais ça serait pas allé plus loin. Parce que chacun aurait considéré ça pour ce que ça aurait réellement été, un faux pas complètement anecdotique au cours d'un événement largement réussi par ailleurs. Si cette anecdote a trouvé un tel écho et déclenché un tel scandale, ça n'est pas comme je l'avais expliqué, parce que l'événement en lui-même était véritablement scandaleux. C'est parce qu'il a servi de catalyseur, de prétexte, à des gens qui attendaient une excuse sur laquelle sauter pour attaquer le REC et les représentants de la zététique qui y figuraient comme intervenants, avec comme motivation la volonté de les décrédibiliser publiquement pour à terme parvenir à se prétendre à leur place vrais représentants légitimes de la zététique. S'il n'y avait pas eu cette blague, ils auraient de toute façon trouvé une autre excuse pour déclencher un scandale, parce que quand on en cherche, on en trouve toujours. Ça n'est pas la blague qui a déclenché cette shitstorm, c'est purement et simplement la volonté de cette crénosphère de nuire aux représentants de la zététique. Ils n'ont même pas besoin d'avoir conscience d'agir avec une guerre idéologique comme motivation et encore moins de l'assumer, simplement de baigner dans cette frustration narcissique selon laquelle c'est eux qui devraient être écoutés, c'est eux qui devraient avoir des centaines de milliers d'abonnés, c'est eux qui devraient être vus comme les porte paroles de la rationalité sur Internet. C'est eux qui auraient dû être applaudis sous les projecteurs de la scène du rec à titre d'intervenant. Parce que dans leur tête, c'est eux les vrais zététiciens, les archisettes, ceux qui sont tellement rationnels qu'ils sont même sceptiques du scepticisme. C'est cette motivation-là et elle seule qui explique l'intensité de la réaction à une blague aussi inoffensive qu'anecdotique tout comme c'est cette motivation qui avait permis de déclencher un scandale sur le fait que Mandax aurait prétendument exigé des démographes et historiens qu'ils comptent les arabes en réponse à la thèse du grand remplacement quelques mois plus tôt. Dans ce cas-là, comme dans celui du REC, il ne s'agit jamais de motifs à déclencher une shitstorm, comme si elle en était la conséquence, mais simplement d'occasion d'en déclencher. Et sans ces occasions-là, il leur aurait fallu en trouver d'autres, mais ces shitstorms auraient eu lieu dans tous les cas. Parce que ce qui les déclenche, c'est pas un propos maladroit ou malveillant comme ça leur est reproché, c'est une volonté de cette carénosphère de prendre le contrôle de la zététique en tant que mouvement, parce qu'elle constitue une menace grandissante envers leur narratif. Ils cherchent par tous les moyens possibles à en détrôner les représentants reconnus pour s'approprier leur influence, dont ils se sont convaincus qu'elle leur revenait légitimement à eux. Et pour ça, ils usent et abusent d'appels à l'émotion, en particulier l'indignation et la victimisation, de harcèlement, d'intimidation, de menaces, d'appels à la haine, mais aussi et surtout de méthodes hypercritiques, en cherchant systématiquement le moindre détail à monter en épingle dans le discours des zététiciens, pour ensuite prétexter à rejeter ce discours dans son intégralité. Et donc, tout comme avec les exemples de l'intelligent design ou du climatonégationnisme, il ne s'agit pas de pratiquer la zététique, mais bien de s'approprier sa légitimité et son influence par un double procédé, de relativisme d'une part, en prétendant que ceux qui sont actuellement reconnus comme les porte-paroles majeurs de la zététique seraient en fait des idéologues comme les autres, et scepticisme d'autre part, en se prétendant sceptique du scepticisme, plus zététicien que les zététiciens, en bref en s'inscrivant dans ce que j'appelle ici une prétention à être archizète. Mais c'est pas ça être zététicien. Quand on est zététicien, on produit du contenu qui répond aux exigences du scepticisme méthodologique. Parfois avec des erreurs, il s'agit pas de le nier, mais ça c'est normal, personne n'est infaillible. Et lorsqu'on constate une erreur dans un de ces contenus, la bonne réaction c'est de produire en réponse un contenu plus exigeant qui vient compléter, préciser et corriger le propos. De la même manière que lorsqu'on détecte une erreur dans la production scientifique, on n'y réagit pas en menaçant et en intimidant le scientifique qui l'a publié. On y réagit en publiant des études plus exigeantes et pertinentes qui viennent corriger l'erreur en question et enrichir la connaissance générale. Si on consacre la totalité de ses efforts non pas à enrichir et diffuser cette connaissance mais à jouer à la police de la zététique, et qui plus est qu'on le fait en prétendant que les erreurs qu'on dénonce chez les autres, souvent fictives et montées en épingle, décrédibiliserait l'ensemble des porte-paroles les plus reconnus du mouvement, alors on ne cherche pas à contribuer à un effort de diffusion de la zététique, on recourt juste à de l'hyper-scepticisme pour tenter une sorte de coup d'État à l'encontre de ces porte-paroles, dans l'espoir qu'ils capitulent et nous cèdent le contrôle que leur influence leur octroie sur le mouvement et que ça se fasse avec comme motivation d'abolir la zététique tout court en s'en déclarant anti, ou bien d'en détrôner les représentants pour prendre leur place en estimant qu'elle nous est due, ça fait aucune différence. Tout comme pour l'antiscience, c'est simplement deux facettes d'une même volonté qui consiste à attaquer et nuire à un courant qui représente une menace grandissante pour son narratif. Parce qu'après tout, si les concernés étaient réellement plus zététiciens que les zététiciens, ils auraient même pas besoin d'attaquer les autres zététiciens. Ils produiraient leur propre contenu avec une qualité supérieure à celle des zététiciens avec qui ils sont en désaccord, et consécutivement, c'est eux qui joueraient d'une plus grande réputation et seraient reconnus comme porte-parole légitime du mouvement, puisqu'ils produiraient un travail de meilleure qualité. Mais lorsqu'on les écoute, on remarque une chose intéressante, c'est que tout se passe comme s'il existait un truc qui serait la zététique au sens platonicien, dans lequel des usurpateurs se seraient autoproclamés porte-parole, alors que c'est à eux, les archisettes, qu'aurait dû revenir cette attention et cette visibilité. Un peu comme s'il suffisait d'avoir découvert le premier le continent zététicien pour y planter son drapeau, et que ces imposteurs l'ayant découvert en premier, ceux à qui il aurait dû revenir légitimement, les archisettes, doivent maintenant en dégager les squatteurs pour y reprendre leurs droits. En fait, on en oublierait presque un détail, c'est que ce qu'on appelle la zététique, elle n'existe pas indépendamment de ces porte-paroles prétendument autoproclamées. Bien sûr que la méthode scientifique ou le scepticisme méthodologique existent indépendamment d'eux. Mais ce qu'on appelle la zététique, qui désigne le mouvement culturel qui orbite autour de ces méthodologies, il est constitué par ces porte-paroles. Ce sont eux qui ont produit durant des années un contenu de qualité qui a peu à peu conquis un public et inspiré d'autres à suivre leurs exemples. C'est la somme du travail et du talent de tous ces gens-là qui a résulté à diffuser dans les débats publics la culture sceptique et ses outils. C'est grâce à eux, non pas que le scepticisme existe, mais que la zététique existe. C'est-à-dire que la culture sceptique s'est suffisamment démocratisée pour qu'on puisse à présent parler d'un mouvement au sens culturel, politique et social, et c'est ça qu'on appelle communément la zététique. Elle n'existe pas malgré eux, elle existe grâce à eux, parce qu'ils ont fourni le travail nécessaire à diffuser cette culture, qu'ils ont su le faire avec le talent nécessaire pour intéresser un public, et qu'ils ont persévéré suffisamment longtemps alors même que c'est l'une des activités les plus fastidieuses, les plus ingrates et les moins lucratives sur YouTube pour parvenir à impulser un mouvement qui continue de croître et de se démocratiser. Dire qu'ils se seraient autoproclamés porte-parole de la zététique, c'est absurde. Ils sont considérés comme ces porte-parole parce que c'est eux, depuis des années, qui factuellement portent sa parole. C'est comme ça qu'ils en sont devenus les porte-parole, pas en s’autoproclamant comme des dictateurs. Ce que fait cette carénosphère en fait, c'est débarquer dans un game que d'autres ont travaillé à construire et améliorer pendant des années, Déclarer que décidément les mérites que reçoit cette communauté correspondent drôlement bien à l'idée qu'ils se font de leurs propres mérites, donc que le fait que ceux qui l'ont construite reçoivent ces mérites à leur place est un affront auquel ils se doivent de réagir. Parce que rappelez-vous, ne pas leur concéder ce à quoi ils estiment avoir droit est une agression aux yeux des narcissiques. De là, ils déclarent que ces porte-paroles seraient des usurpateurs qui se sont autoproclamés rois de la zététique, alors qu'en fait c'est eux les vrais porte-paroles de la zététique, et ils se doivent de se réunir en un collectif dédié à pointer les défauts chez les autres zététiciens pour prétendument améliorer la zététique. Ça, c'est une technique que j'appelle le coup du fédérateur, et qui est très commune dans le milieu associatif. Partout où il est question d'agir pour une cause noble, vous avez toujours des gens qui se cassent le cul depuis des années à construire des assauts et à mettre les mains dans le cambouis, souvent en faisant face à des situations très dures, pour améliorer les choses. Du coup, ils sont communément perçus comme très méritants par le grand public, et ça, c'est un truc qui attire des narcissiques comme des mouches. Parce que vous comprenez, eux aussi ils méritent les éloges du grand public, vu qu'ils sont géniaux. Sauf qu'ils voient pas pourquoi il faudrait qu'ils travaillent et persévèrent comme les autres pour obtenir ces éloges, parce que, bah ce serait absurde, ils sont déjà méritants. Leur demander de le démontrer, ce serait insultant en fait. Donc au lieu de rejoindre des assauts, de contribuer utilement, y consacrer du temps et des efforts jusqu'à éventuellement devenir un acteur reconnu du milieu, ils débarquent de nulle part avec des grands projets révolutionnaires de fédération de toutes les assauts existantes, et s'attendent à ce qu'elles se placent spontanément sous leurs ordres, parce qu'il va de soi que depuis tout temps elles attendaient juste leur Messie et qu'elles seront extatiques à l'idée d'être enfin prises en charge par quelqu'un d'aussi talentueux pour repérer leurs défauts. Et évidemment ça fonctionne jamais parce que les concernés n'ont strictement rien d'utile à apporter à ceux qui bossent réellement, pas même une expérience reconnue. Donc les assos leur répondent ptderteki et les concernés s'en scandalisent comme quoi décidément ces assos sont toutes corrompues. La preuve elles refusent de leur rendre des comptes alors qu'ils sont convaincus de mieux représenter cette cause que tout le monde. Et que même que regarder toutes les erreurs que ces assauts elles font en permanence, alors que eux n'en font jamais en ne foutant rien. C'est bien la preuve que s'ils foutaient quelque chose, alors c'est sûr qu'ils le foutraient mieux. Donc c'est un scandale de ne pas les avoir laissés superviser le truc. Là on est dans exactement le même type de procédé. Vous avez des zététiciens qui bossent depuis longtemps à produire un contenu de qualité et qui ont acquis au fil des années une notoriété qui fait qu'on les considère comme les porte-parole de la zététique dans la francophonie. Et vous avez cette carénosphère qui débarque là-dedans avec non pas une fédération de zététiques à proprement parler, mais un collectif qui prétend jouer la police de la zététique et s'autoproclame inspecteur des travaux finis de tous les contenus du milieu zététicien. Sans rien produire de notable eux-mêmes et purement sur la base de leur propre conviction, à savoir mieux faire la zététique que les zététiciens. Et la preuve qu'ils ont raison, au lieu d'accepter leurs critiques avec révérence et humilité, tout le monde leur répond « ptdrtki, arrête de me harceler », c'est bien la preuve que la zététique est corrompue et que leur critique dérange. Limite, on s'étonnerait en fait qu'avec tout ce talent, ce soit les imposteurs comme La Tronche en Biais, monsieur Sam, AstronoGeek ou encore Défécator qui soient parvenus à se hisser à leur niveau de popularité et non pas ceux qui s'en plaignent en chouinant qu'ils feraient mal la zététique. Surtout quand on a régulièrement d'autres créateurs de contenu qui émergent et grimpent très vite à un niveau de popularité nettement supérieur à ses râleurs, juste en faisant du bon boulot. À croire qu'en fait, il leur aurait suffi de mettre à profit le talent dont ils se prétendent pour faire un contenu d'encore meilleure qualité, et ils auraient même pas eu besoin de critiquer qui que ce soit pour améliorer la zététique et la réorienter vers l'idée que eux s'en font. Ça se serait fait spontanément. C'est quand même pas de bol au fond, vous imaginez Si bien connaître la route, mais pas être foutu de conduire la voiture. La vraie raison d'être de ces groupuscules archizettes, c'est pas de diffuser des connaissances ou d'apporter leur pierre à l'édifice de la zététique. C'est tout simplement d'en détruire l'édifice parce qu'ils s'estiment plus légitimes à en occuper le terrain que ses occupants actuels, qui ont pourtant fait de la zététique ce qu'elle est aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'il y a un enjeu politique à cette usurpation, exactement de la même manière que dans l'exemple de l'intelligent design. Ils s'en foutent de la qualité du débat, de la justesse de leurs conclusions, de la légitimité de leurs méthodes, ou tout simplement de la réalité au sens large. Il n'y a en fait qu'une seule chose qui les intéresse, l'autorité de la zététique parce que la zététique s'appuie sur une méthodologie plus fiable que toute autre approche. On reviendra sur ça dans la partie suivante. Et de ce fait, même quand on y est communément réticent dans un premier temps quand elle contredit nos opinions, lorsqu'on est intellectuellement honnête et intègre, on finit beaucoup plus souvent que l'inverse par reconnaître que quand on s'est engueulé avec tel ou tel zététicien sur tel et tel sujet, eh ben en fait c'est lui qui avait raison et nous qui avions tort. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai dû ravaler ma fierté pas mal de fois en cours de route moi aussi. Ce qui fait que la zététique comme la science en général, revêt un aura d'autorité. Et l'autorité, ça ne vous a pas échappé, que c'est une notion à double sens. Celle dont je parle ici, l'autorité de la zététique, c'est ce qui consiste à reconnaître, par exemple, qu'entre un consensus scientifique et l'opinion de Tonton Marcel sur le climat, il y a un des deux camps qui a autorité sur le sujet, et l'autre pas. En fait, la notion d'autorité scientifique est synonyme de légitimité. Avoir autorité sur un sujet, c'est être reconnu légitime à confirmer ou contredire toutes sortes d'affirmations relatives à ce sujet. Et si vous avez remarqué que j'utilise plus souvent le terme légitimité plutôt que autorité dans mes vidéos, c'est justement pour éviter l'amalgame entre cette définition de l'autorité comme reconnaissance de la compétence d'un expert, avec sa seconde définition, le pouvoir. Dans cette définition-là, avoir autorité sur quelque chose, c'est avoir un pouvoir. En l'occurrence, il s'agirait du pouvoir de dire ce qui est vrai ou faux, qui a raison et qui a tort, sur un sujet dont on est reconnu expert. Et c'est important de garder en tête que cette idée de pouvoir est inséparable de celle d'autorité scientifique. On ne peut pas reconnaître l'autorité d'un expert sans lui reconnaître une forme de pouvoir à décider ce qu'est la vérité ou l'erreur relativement à son expertise. Alors évidemment, ça n'interdit pas d'être plus nuancé, un expert n'est pas infaillible non plus, mais il reste que quand cette autorité nous est reconnue, ça nous octroie de facto une forme de pouvoir dans les débats d'idées. Et tout comme lorsqu'on parle d'usage de la force, ce qui distingue l'autorité de la tyrannie, c'est la légitimité de ce pouvoir et de la manière dont il est exercé. En l'occurrence, l'autorité de la zététique repose sur la fiabilité de sa méthode. C'est grâce à cette méthode qu'un contenu zététique de qualité peut être reconnu comme faisant autorité sur le sujet qu'il traite. Il ne s'agit pas juste de l'opinion du zététicien, qui ne vaudrait pas plus qu'une autre, il s'agit d'une synthèse de connaissances issue d'une méthodologie fiable et éprouvée qui a une valeur épistémique supérieure à tout autre contenu qui reposerait sur une méthode moins fiable, par exemple les vlogs de Tonton Marcel. Or le pouvoir, c'est précisément ce qui fait bander les idéologues narcissiques. Il n'y a même pas vraiment besoin d'élaborer là-dessus. L'histoire humaine dans son intégralité est une succession de démonstrations du fait que beaucoup sont prêts à tout pour acquérir ou conserver du pouvoir. Alors bien sûr, à cette échelle-là, on est sur des formes grandioses de volonté de pouvoir, mais à des échelles plus individuelles, on retrouve cette même aspiration. Et lorsqu'on parle de narcissique toxique, justement, elle prend des dimensions purement obsessives, au point de relier au second plan toute considération d'ordre altruiste ou même simplement éthique. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo en réaction au drama du REC, c'est un trait omniprésent dans les cas d'abus domestiques, même sans nécessairement qu'elles impliquent des violences physiques. Les narcissiques toxiques sont obsédés par le pouvoir qu'ils exercent sur leurs victimes et vont chercher n'importe quel moyen d'exercer sur elles un contrôle. Vous êtes sans doute familier avec les formes les plus classiques, par exemple décider de ce que l'autre peut porter ou non comme vêtement dans un couple, exiger qu'il ou elle demande la permission pour sortir, lui interdire de voir ses amis ou sa famille, s'introduire dans sa boîte mail, son téléphone portable ou ses réseaux sociaux pour espionner ses relations, Bref, tout un tas de choses qui individuellement peuvent sembler anodines ou simplement indélicates, mais qui cumulées vont progressivement enfermer la victime du narcissique dans une véritable prison mentale. Mais il y a aussi des formes plus sournoises et psychologiquement violentes de cette emprise, qui souvent relèvent d'une forme de plaisir sadique du narcissique à exercer un pouvoir sur sa victime pour la seule satisfaction de confirmer son emprise. Et régulièrement aussi, ça prend la forme d'une volonté de destruction de la victime quand elle se soustrait à son contrôle ou refuse de s'y soumettre, parce qu'un narcissique considère la soumission envers lui et l'emprise qu'il a pu acquérir sur sa ou ses victime comme due, et dès lors s'en extraire ou lui résister, constitue à ses yeux un affront, une provocation, une agression. Là-dessus vous avez tout un tas d'exemples types, comme le stalker convaincu que quand sa victime l'ignore, c'est qu'elle le provoque à agir de manière plus radicale, le taré qui va tuer son ex parce que si lui ne peut pas l'avoir, alors personne peut l'avoir, ou encore l'ex-névrosé qui va accuser son ancien mari à tort des pires trucs imaginables et chercher à détruire sa vie entière juste pour se venger de cette fête larguée. Et il y a une forme d'abus psychologique particulièrement grave et sournoise que je tenais à aborder ici parce qu'elle est en lien avec le sujet, c'est ce qu'on appelle le gaslighting, et dont vous avez possiblement entendu parler dans la foulée du procès d'Eb contre Hard. D'ailleurs, toute proximité entre cette carénosphère et ceux qui défendent encore Umberhard serait purement fortuite et involontaire. Ça saurait si les manipulateurs narcissiques se validaient entre eux. Et donc le gaslighting c'est quoi C'est une forme d'abus psychologique de long terme particulièrement dangereuse, qui relève ni plus ni moins que du lavage de cerveau. C'est un procédé extrêmement courant dans les dérives sectaires où il prend place d'une manière collective, mais qui se retrouve également dans des abus domestiques à des échelles plus individuelles. A l'origine le terme vient d'un film de 1944, dont le titre a été traduit par Antis en français, qui est un drame psychologique dans lequel un mari manipule sa femme de manière sadique jusqu'à lui faire douter de son propre rapport à la réalité et la convaincre elle-même qu'elle perd la raison. Dans sa forme extrême, ce gaslighting peut aller jusqu'à manipuler la réalité elle-même en faisant croire à la victime qu'elle commet des erreurs ou dit des choses sans s'en rendre compte. Donc disons que vous êtes le manipulateur narcissique et que vous gaslightez votre femme, vous allez par exemple rallumer des lumières dans une pièce après son passage et lui reprocher de jamais éteindre la lumière quand elle sort d'une pièce. Et lorsqu'elle vous répondra bah « Ben si, je viens pourtant de le faire, je m'en souviens très bien, j'ai fait gaffe justement parce que tu me l'as déjà reproché », vous allez lui rétorquer que c'est ridicule, elle a la preuve sous les yeux que la lumière est encore allumée, franchement, elle perd la tête, et alors quoi, elle vous accuse de mentir, c'est ça C'est tout le temps pareil, elle n'accepte pas la moindre remarque, elle se rend pas compte de ce qu'elle vous fait vivre au quotidien, ça peut plus durer, vous êtes à bout, si elle change pas, vous allez divorcer, etc. etc. Alors vous l'aurez compris, c'est particulièrement violent comme procédé, mais en soi, une seule occurrence de ce type, ça resterait relativement inoffensif. Là où c'est extrêmement dangereux, c'est que le gaslighting, c'est une pratique qui s'installe sur la durée et sur la répétition de ce genre de saloperie. Si on vous fait le coup une fois, vous allez vous dire que l'un de vous deux a rallumé la lumière, vous n'êtes plus trop sûr de qui, vous étiez sûr que c'était l'autre, mais en même temps il a l'air aussi convaincu que vous du contraire, et que l'un de deux a forcément tort, mais aussi bien c'est vous, vous savez plus trop quoi en penser. Donc vous allez être confus et un peu déboussolé, mais ça resterait anecdotique. Par contre, si ce genre de truc vous arrive quasiment toutes les semaines depuis des années, là ça va commencer à avoir des conséquences d'un autre ordre. Parce qu'à force qu'on vous affirme avec conviction que vos souvenirs ne sont pas corrects, que votre ressenti n'est pas en adéquation avec les faits, et que le simple fait de ne pas admettre les torts qui vous sont reprochés vous rende coupable de faire souffrir injustement la personne qui vous les reproche, inévitablement, vous allez douter de plus en plus de votre propre expérience et de votre propre mémoire, vous allez culpabiliser des conflits permanents, et comme c'est épuisant de constamment devoir vous défendre du moindre truc tout le temps, vous allez peu à peu lâcher prise et accepter l'idée qu'au fond c'est peut-être vous le problème, et que c'est plus simple de céder, vous excuser et prendre sur vous. Sans doute que vous faites pas assez attention, que vous vous énervez parfois trop vite, et à force qu'on vous reproche des trucs tout le temps, vous vous dites que bah il doit bien y avoir une partie au moins qui est justifiée, et que c'est vous qui arrivez juste pas à le reconnaître. Dans tous les cas, ça vaut pas le coup de se battre encore, donc autant laisser tomber. Et ça c'est terrible comme truc. Parce qu'à partir du moment où vous renoncez en votre propre expérience du réel, vous renoncez à rien de moins qu'à votre individualité. Et comme on l'avait vu dans ma vidéo sur le drama du REC, c'est exactement ce que cherche un manipulateur narcissique. Vous déshumaniser, Faire de vous un soldat lobotomisé, tellement dépourvu de toute forme d'identité et de volonté propre, que vous devenez une sorte d'avatar de votre manipulateur, qui peut ensuite utiliser à loisir pour poursuivre sa satisfaction personnelle. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus confiance en vos propres jugements, vous ne pouvez que vous en remettre à ceux des autres, en l'occurrence ceux de votre manipulateur. Vous devenez son jouet, et même son chien de garde s'il était assez habile. Non seulement vous n'allez jamais oser vous opposer à quoi que ce soit provenant de lui, puisque vous aurez intériorisé de manière pavlovienne qu'en cas de désaccord c'est toujours vous qui êtes en tort, et il a en plus accumulé une montagne de faux souvenirs à vous remémorer si jamais vous perdez ce principe de vue, mais surtout votre estime de vous-même aura été tellement érodée au fil du temps que vous serez devenu totalement dépendant de votre manipulateur. Au point que si quelqu'un lui adresse le moindre reproche, même dans votre propre intérêt, par exemple parce qu'il serait choqué par la manière dont il vous traite, vous allez carrément prendre la défense de votre manipulateur, souvent de manière très agressive, comme quoi c'est pas ses affaires, il raconte n'importe quoi, il est jaloux de votre couple, il cherche à foutre la merde dans la vie des autres, etc., etc. En bref, ça peut conduire à une sorte de syndrome de Stockholm, tellement vous serez devenu psychologiquement dépendant de votre agresseur. Alors évidemment, ce que je viens de résumer là, c'est la forme extrême du gaslighting, et comme toutes les techniques de manipulation, elle peut aussi prendre des formes plus subtiles, plus diluées et parfois plus sournoises, et c'est justement ces formes-là qui nous intéressent ici. Parce que pour arriver à un tel degré de contrôle, il faut forcément une proximité très grande avec la victime, et cette proximité n'est accessible que lorsque le manipulateur est dans son entourage proche. Mais le même principe reste opérant à des échelles moins intimes, et si elles sont également moins efficaces pour le manipulateur, qui n'a concrètement aucune chance d'obtenir de la victime qu'elle lui obéisse au doigt et à l'œil comme dans le cadre d'un couple, ça peut suffire, surtout si on s'y met à plusieurs, à causer suffisamment de dégâts pour neutraliser ceux qui en sont pris pour cible, ou au minimum les plonger dans un état de confusion qui favorisera les faux pas sur lesquels les manipulateurs pourront ensuite capitaliser. Pour le dire autrement, ce à quoi on fait face avec cette carénosphère, c'est ni plus ni moins que du gaslighting de masse qui comme pour le gaslighting domestique, repose sur du harcèlement ciblé, constant, répété systématiquement et sur du long terme, avec pour finalité de dégrader la confiance et les l'estime de soi de leur cible, les faire douter de leur propre expérience du réel, de leurs intentions, de leur motivation, de leur talent, de leur utilité, de leur pertinence, de leur morale, de leurs compétences, ou encore de l'appréciation de leur travail par leur public. Et là où dans un cadre privé, c'est souvent un manipulateur individuel qui va opérer ce harcèlement, Ici, comme on l'a vu, on a affaire à une nébuleuse de manipulateurs narcissiques qui ont en commun un même narratif. Narratif qui, en résumé, consiste à usurper la légitimité de causes sociales louables pour s'autoriser à pratiquer du harcèlement sous couvert de bonnes intentions, et qui, en l'occurrence, ont aussi des ennemis en commun, en particulier les zététiciens, dont j'ai déjà expliqué pourquoi il était prioritaire à leurs yeux de les détrôner. C'est pourquoi on peut en entendre certains soutenir dans la plus grande décontraction que la zététique devrait servir à retirer des tribunes aux personnes problématiques. Alors que non, ça sert super pas à ça, on le verra dans la quatrième partie. Et ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ils peuvent ne pas être capables de l'admettre, y compris à eux-mêmes, mais ils en sont conscients. C'est pas accidentel, comme s'ils étaient bien intentionnés et qu'ils ne réaliseraient pas que ce serait mal. Ils savent que lorsqu'ils alertent leur groupe Facebook sur une blague psychophobe scandaleuse, ils le font pour obtenir une réaction de leur sphère contre l'auteur de la blague scandaleuse. Ils savent que cette réaction consistera non pas à engager un dialogue constructif et bienveillant, mais à accuser, exposer, insulter et menacer en masse celui qu'ils ciblent. Ils savent que la finalité de leur démarche n'est pas de convaincre et informer, mais d'intimider et pousser à l'autocensure ou à se faire blacklister. Ils savent que lorsqu'ils fouillent tous les tweets publiés par quelqu'un sur plus de 15 ans jusqu'à trouver quoi que ce soit qui puisse servir de repoussoir, ils ne sont pas en train de débattre, mais de harceler. Et ils savent que lorsqu'ils font tout ça, ils attaquent non pas des propos ou une idéologie qu'il s'agirait de critiquer, mais bien des personnes auxquelles ils cherchent ouvertement à nuire, à dégrader leur qualité de vie. Lorsqu'on tague des ministères et des organismes de financement en réaction à une blague cachée de psychophobe, on ne le fait pas innocemment en demandant sincèrement leur opinion sur le sujet, en s'imaginant qu'ils en discuteront ensuite paisiblement avec les organisateurs autour d'une tasse de camomille. On le fait parce qu'on sait qu'en menaçant ces institutions de devenir les dégâts collatéraux d'une sitstorm on peut espérer les intimider suffisamment pour faire blacklister ceux que l'on prend pour cible, et exercer sur eux, de cette manière, une forme de censure. Là encore, la motivation à l'œuvre dans un agissement de ce type est très claire. Le pouvoir, dans sa définition la plus sadique et abusive, retirer des tribunes aux personnes arbitrairement classées problématiques, jouer à la police de la pensée, ou plutôt, parce que c'est bien plus adéquat comme terme, à la mafia de la pensée, parce qu'on est sur une forme de raquette affective. Si on ne leur témoigne pas la soumission qu'ils estiment leur être due, on est des sortes de monstres, des problématiques, des fascistes. Et ils tiennent à faire savoir qu'ils n'hésiteront pas à détruire notre réputation, nos relations, notre travail, notre vie entière. Parce que c'est la peine encourue par ceux qui osent leur faire l'affront de ne pas se prosterner devant leur supériorité morale. Et c'est une forme de harcèlement qui relève du gaslighting, parce que le procédé y est fondamentalement identique. Saisir chaque occasion, chaque prétexte, pour éroder toujours un peu plus la confiance et la motivation de leurs cibles, les plonger dans une confusion grandissante sur leur propre idée de ce qu'ils peuvent s'autoriser à dire ou pas dans leur contenu, avec pour finalité soit d'impacter leur productivité, en les démotivant à avancer dans leur projet à force d'être conditionnés à se prendre des vagues de harcèlement au moindre mot de travers, soit les pousser à l'erreur, par exemple en les forçant à réagir avec agacement pour ensuite y trouver un prétexte à déclencher une shitstorm, soit carrément parvenir à les neutraliser totalement, en les poussant en burn-out ou en leur compliquant tellement la vie qu'ils renoncent tout simplement à produire quoi que ce soit. C'est ça qui est recherché au travers de ce harcèlement coordonné et ininterrompu. Et là encore, il est question de contrôle et de pouvoir. Réussir à obtenir une forme de contrôle sur sa cible, en érodant sa confiance dans la qualité de son travail et en rendant pour lui l'acte de publier quoi que ce soit profondément anxiogène, avec pour finalité de saboter sa réputation, impacter sa productivité, et sur le long terme, espérer la neutraliser complètement. Exactement comme dans un cadre domestique, ce gaslighting consiste à éroder la confiance en soi de sa cible, jusqu'à la décourager d'exprimer toute forme d'individualité et de personnalité, l'user jusqu'à en faire un suiveur lobotomisé, dont le moindre fait et geste passe par l'approbation de son ou ses manipulateurs, parce qu'il aura renoncé à se battre pour avoir le droit de tout simplement être lui-même, et en arrive à s'auto-censurer constamment, de peur de subir une vague de harcèlement au premier mot de travers. On est à l'antithèse exacte d'une démarche qui pourrait se réclamer zététique, qui consiste justement à diffuser des connaissances et des outils d'analyse reconnus comme fiables, non pas en dictant à une audience ce qu'elle doit penser de tel ou tel sujet, mais à l'inverse en lui procurant des moyens de rechercher des informations et en évaluer elle-même la fiabilité, et de parvenir de manière autonome aux conclusions appropriées. Autrement dit, il s'agit de promouvoir l'émancipation intellectuelle des individus, non pas leur ordonner quoi penser, mais leur montrer comment mieux penser. Comment éviter de répéter des erreurs de raisonnement déjà connues et corrigées Lorsqu'on poursuit ce but-là, on n'a pas besoin d'intimider son auditoire en taguant des ministères et des organismes de financement. On n'a pas besoin de les menacer de s'occuper de leur cas, voire même de les décapiter. On n'a pas besoin de leur dessiner une cible dans le dos. On n'a pas besoin de les harceler en passant au microscope leur moindre publication depuis leur naissance pour trouver n'importe quelle excuse à les accabler. C'est pas de la zététique, ça. C'est d'inquisition. Quand on prétend faire de la zététique, on ne donne pas des leçons, on donne l'exemple. On s'efforce de se comporter comme on considère que chacun devrait se comporter pour rendre la société plus sûre, plus agréable, plus rationnelle et plus pacifiée. On ne se livre pas à une inquisition morale en jouant la police de la pensée, au prétexte que la zététique servirait à retirer des tribunes aux personnes problématiques. Passer son temps à chier sur le travail des autres zététiciens sur des prétextes bidons, avec en prime la lâcheté de se planquer derrière l'excuse de la critique constructive, c'est pas être zététicien, c'est être des carènes. Voilà pourquoi cette carénosphère qui se revendique de la zététique, ce que j'appelle ici les archizettes, sont des imposteurs purs et simples. De la même manière que ceux qui publient des livres sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu ne font pas de la science, ils ne font que détourner l'autorité de la zététique pour promouvoir un narratif au travers duquel ils trouvent toute forme de bénéfice, que ce soit en argent, en pouvoir ou en autorité. Leur objectif n'est pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, d'améliorer la zététique en produisant un contenu critique. C'est tout simplement de harceler et gasiter ceux qui en sont actuellement reconnus comme les représentants les plus légitimes, dans l'espoir, d'ailleurs particulièrement naïf, qu'une fois neutralisés, ils se retrouveront eux propulsés magiquement au rang de porte-parole reconnu de la zététique et auront enfin les mains libres pour l'employer à retirer des tribunes aux gens problématiques. Exactement en fait comme les Antilles qui fantasment sur une abolition de la psychiatrie par laquelle ils s'imaginent que la question des troubles psy se résolverait d'elle-même comme par magie. S'ils mettent à ce point en avant des causes nobles comme prétexte à leur comportement, dont on a vu que là aussi ils étaient dans l'usurpation, c'est tout simplement pour s'autoriser eux-mêmes à employer des méthodes qui seraient moralement injustifiables sans le fameux prétexte selon lequel la fin justifie les moyens, et aussi pour pouvoir procéder à ces pratiques de harcèlement toxique au grand jour et à la vue de tous, sans être immédiatement perçus pour ce qu'ils sont, des harceleurs toxiques, et même en parvenant à manipuler quelques collatéraux qui pourraient leur apporter leur soutien en croyant soutenir une cause noble. C'est aussi un moyen très efficace de désarmer sa cible, parce que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo en réponse au drama du REC, il ne lance jamais ce genre de campagne de harcèlement sans une excuse suffisamment crédible pour faire illusion. Ils savent que pour être efficace, il faut cibler des faiblesses et défauts connus de leur cible, de sorte à obtenir de la cible elle-même qu'elle doute de sa propre légitimité à se défendre. Et ça, c'est un principe de base du gaslighting, toujours attaqué à couvert pour ne permettre aucune riposte. C'est ce qui fait que quand on en est victime et qu'on n'est pas familier avec le procédé, on se retrouve dans un état de grande confusion. On sent bien qu'on est attaqué, on sent bien que la violence des reproches qui nous sont adressés ne relève pas du tout d'une critique bienveillante et légitime, on sent bien qu'on est victime d'une forme d'agression haineuse, mais on ne parvient pas à formuler clairement en quoi c'est le cas, parce qu'après tout, ils n'ont pas complètement tort, leur point de vue peut se défendre, et c'est vrai qu'on a une tendance connue à faire le genre d'erreurs qui nous sont reprochées. En bref, à moins d'être familier avec ce procédé, on se retrouve désarmé, pris au dépourvu, incapable de se défendre de ce qu'on vit, qu'on ressent pourtant clairement comme une agression psychologiquement très violente, mais sans être capable d'expliciter pourquoi, ce qui est pourtant nécessaire pour demander du soutien par exemple. Donc le plus souvent, bah on y réagit de manière viscérale, puisqu'on se sent agressé, on réagit avec une agressivité équivalente, et ça devient une démonstration de publique qu'on est agressif, qui est bien sûr utilisé par les agresseurs comme la preuve que leurs reproches étaient fondés et que c'est bien eux les vraies victimes, ce qui est exactement le but recherché. C'est particulièrement vicieux comme manipulation, parce que imaginons que vous marchez tranquillement dans la rue, et là quelqu'un débarque et vous colle une droite, devant tout le monde. Dans une situation pareille, vous savez que vous pouvez appeler à l'aide, faire intervenir la police, ou encore répliquer en légitime défense, parce que c'est clair aux yeux de tous que c'est vous qui êtes agressé et pas l'inverse. Mais si quelqu'un débarque, et cette fois se met à vous enchaîner de coups en criant « Au secours Il m'agresse Il a un couteau Il vient de violer une femme !» Et bien là, vous êtes tout de suite dans une situation beaucoup plus délicate. Parce que non seulement vous vous faites agresser, mais en plus, vous savez que vous ne pouvez pas forcément compter sur le soutien d'autres passants, qui risquent au contraire de soutenir votre agresseur. Vous savez que si vous appelez la police, vous encourez le risque de ne pas être cru, de vous faire arrêter pour agression, et que ce sera votre parole contre la sienne avec en prime des témoins qui pourront confirmer que c'est votre agresseur qui appelait à l'aide, et pas l'inverse. Et si jamais vous répliquez, alors là, vous démontrez publiquement que vous êtes effectivement violent et dangereux, et qu'il faut vite intervenir pour vous stopper. C'est ça qui est particulièrement vicieux avec cette technique de victimisation, et c'est pour ça que j'ai été aussi insistant dans cette vidéo sur la description du gaslighting et du harcèlement narcissique. Pour pouvoir s'en défendre, il faut d'abord avoir conscience de ce qui se passe. Si on n'est pas familier avec le raisonnement narcissique et les techniques de manipulation comme la victimisation, le gaslighting ou l'inversion accusatoire, on est pris au dépourvu, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas comment y réagir, et on s'expose à commettre des erreurs qui seront ensuite utilisées par nos agresseurs comme des preuves supplémentaires que c'est bien eu les vraies victimes et non pas vous. C'est de ce genre de pratique qui victime la sphère zététique depuis des années déjà de la part de ces groupuscules d'opposants narcissiques que j'appelle carénosphères. Et si j'ai pris le temps de réaliser cette série de vidéos, c'est avant tout parce que c'est important d'exposer et de formuler clairement ce qui se passe, pour d'une part permettre à ceux qui en sont pris possible de s'en protéger et s'en défendre, et d'autre part amoindrir la portée de la manipulation des concernés sur ceux qui assistent à des shitstorms comme celle du Rex sans bien réaliser ce qui se passe, et qui pourraient abonder dans le sens des harceleurs en croyant bien faire, alors qu'ils seraient en train de soutenir l'agresseur après être tombés dans le piège d'une inversion accusatoire. J'espère donc d'une part vous avoir permis de mieux comprendre les procédés à l'œuvre et de prendre conscience de ce qu'il se passe si vous en êtes vous-même victime, et d'autre part vous avoir fourni avec cette vidéo un outil qui vous permette de l'exposer. Donc si vous vous retrouvez pris dans une énième shitstorm de cette carénosphère, parce qu'il y en aura d'autres, vous pouvez en être certain, n'hésitez pas à renvoyer vers cette série de vidéos pour mettre en lumière ce qui se passe réellement et limiter leur potentiel de nuisance. Plus ce genre de procédés seront connus par le plus grand nombre, plus cette carénosphère peinera à trouver l'adhérence nécessaire dans l'opinion publique pour impulser ce genre de campagne de harcèlement. Par exemple, le simple fait que les divers sponsors soient conscients de l'existence de ces pratiques peut suffire à faire la différence entre la capacité de ces groupuscules toxiques à faire perdre ses financements à un créateur ou pas. Exposer leurs techniques, c'est déjà leur faire perdre du pouvoir et de l'influence, et ça c'est exactement ce qu'un narcissique redoute le plus, perdre le contrôle qui était parvenu à s'accaparer sur son environnement. Alors j'ai envie de dire, joignons l'utile à l'agréable, et partagez cette vidéo. D'autant que si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que mes techniques de manipulation ont été efficaces, et donc vous me devez un pouce bleu et un abonnement. C'est quand même la moindre des choses. Parce que c'est vrai quoi, à chaque fois vous l'oubliez. J'arrête pas de vous le dire, et vous continuez d'en avoir rien à foutre. Franchement, vous êtes égoïste, c'est toujours la même chose. Déjà qu'hier, vous avez même pas laissé de pouce bleu, je m'en souviens très bien. Si, c'est vrai, vous voyez, vous êtes toujours en train de nier les faits. Vous êtes incapable d'accepter la critique. Franchement, j'en peux plus de supporter ça, moi. Vous vous rendez compte de ce que vous faites vivre En plus, vous me soutenez jamais sur Tipeee, Utip. C'est ça que représente mon travail à vos yeux Avec tous les efforts que je fais, vous trouvez que je mérite toujours pas de rouler en Lamborghini. Vous réalisez le traumatisme que c'est de devoir faire mes courses en Twingo En plus, je suis handicapé, mais ça vous en avez rien à foutre, hein. Vous êtes tous validistes, de toute façon. Mais puisque c'est comme ça, j'arrête cette vidéo. Non, je suis pas vexé, c'est vous qui êtes sur la défensive, là. Allô Ministère de la Culture, ouais, y a rien qui vous choque, là. Allez c'est bon, vous m'avez saoulé, pour la peine prenez soin de vous et surtout restez sauvage.